J'ai l'air sérieux. ça j'aurais deux Bonsoir, bonjour tout le monde. Euh, on est très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir Hugo Bernalicis pour faire une réunion publique euh, de l'Union populaire ici à Bron. On va pas passer beaucoup de temps parce qu'on a eu quelques soucis techniques, donc on va introduire très rapidement. Euh, à bon au moment de différentes échéances électorales, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup la question sécuritaire qui a été rebattue sur les oreilles de tout le monde. Que ce soit au moment des élections municipales, au moment des élections régionales, et puis plus globalement de toute façon au niveau national, c'est des questions qui reviennent systématiquement. Nous, pour faire court, avec la France insoumise, on a des propositions à un horizon différent sur les questions de sécurité. On pense que c'est euh, l'avenir en commun, le programme qui nous rassemble tous, euh, qui peut proposer une solution intéressante à des problématiques, à des enjeux qui sont réels. Voilà, je, je finirai juste en disant qu'ici à Bron, on a trouvé que c'était intéressant de se poser un petit peu en dehors de tout cet agenda, à la fois électorale, à la fois médiatique, pour vraiment réfléchir concrètement à ce qui existe comme réponse à ce niveau-là que nous, on peut proposer à la France Insoumise. Je vais laisser la parole à Mathieu, du groupe d'action de la France Insoumise, un bon aussi, pour compléter un tout petit peu ce que je viens de dire. Voilà, donc pour répondre un petit... Également. aussi parler selon moi maintenant d'insécurité au niveau de l'éducation on, on en parlait un petit peu tout à l'heure c'est vrai qu'on a maintenant des, des sans fac comme on les appelle Parfait. donc c'est vrai que euh, s'il n'y avait pas d'insécurité vraiment au niveau des facultés jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça donc on avait des places de droit donc moi j'ai passé mon bac en 2008 Maintenant, il y a des gens qui sont refoulés de la fac. On commence même à parler de, de droits d'inscription payant à la fac. Donc, moi, je, je trouve que ça mérite qu'on pose aussi cette insécurité-là. Voilà quelques exemples. Alors, après, c'est vrai qu'on va laisser Hugo après faire les liens avec le programme de l'avenir en commun. Et donc, on va passer la parole pour la suite. Merci beaucoup. Pourquoi il se débute pas et Il y a C'est bon, eh, j'ai réussi à retirer le, le mythe. Déjà, merci de, de votre accueil à toutes et à tous. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Ça fait plaisir dans cette campagne électorale de pouvoir euh, s'adresser aux gens massivement dans le pays pour expliquer les propositions de l'avenir en commun. Déjà aussi remercier les militantes et les militants, sans qui en fait, ce genre d'événement n'est jamais possible et même est impossible, et donc vous pouvez d'ores et déjà les applaudir, parce que, vraiment, il faut vous rendre compte de ce que c'est. Ce n'est pas juste réserver une salle, me faire venir, c'est aussi distribuer les tracts, aller au contact des gens, aller sur les marchés, faire les porte-à-porte. -porte. On en faisait un juste avant, ici sur Bond, dans une des tours d'immeubles, et je reviendrai après sur une discussion qu'on a eue d'ailleurs avec le gérant d'un tabac. C'était assez symptomatique ou emblématique, des discussions qu'on peut avoir sur, sur la sécurité. Alors, d'ailleurs, j'ai déjà ma langue a déjà fourché, euh, puisqu'on ne vous a pas invité pour parler de sécurité, mais pour parler de sûreté. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà remarqué qu'il y avait une petite différence. Ça, ça, Peut-être que ça vous a plu. Peut-être que d'autres vous vous dit, mais c'est quoi ce machin de sûreté euh, Jamais entendu parler. Euh, parce que c'est vrai que dans le débat public et dans le débat médiatique, il faut dire que nous avons été les seuls à remettre ce terme en circulation à remettre ce terme en circulation face à tous ces débats hystériques, à coups de faits divers permanents et d'injonctions permanentes à vous dire euh, « Vous condamnez ?»« enfin, Vous condamnez quand même hein !» hein. C'est important de condamner. Gérald Darmanin condamne matin, midi et soir, tout ce qu'il peut, il condamne, euh, Bon, tout en oubliant bien évidemment qu'il n'est pas en capacité de condamner quoi que ce soit. Puisqu'il y a des gens qui rendent des condamnations dans ce pays, ça s'appelle des magistrats, des juges pour être plus précis, et que c'est un pouvoir indépendant. Et c'est tout à fait lié à la thématique de la sûreté, puisque justement, la grande différence entre la sûreté et la sécurité, c'est que la sûreté englobe le principe de sécurité, c'est-à-dire de la sécurité matérielle, concrète, humaine, le fait que quand je me balade dans la rue, je ne vais pas me faire agresser, qu'on ne va pas me cambrioler, qu'on ne va pas me voler ma voiture... Enfin voilà, ça comporte ça, mais ça comporte une autre notion. La sûreté comporte la notion d'une fait de ne pas être mise en cause arbitrairement par le pouvoir. Et c'est pour ça que nous avons des procédures, une procédure judiciaire, un code de procédure pénale, des droits qui doivent s'appliquer pour éviter l'arbitraire. Et ça, c'est une tradition qui rompt avec quoi Elle est mise en circulation en 1789 et pendant la Grande Révolution française, c'est pour trancher avec les lettres de cachet du roi qui pouvaient dire ⁇ Lui, en prison !⁇ Hop, zou !⁇ Voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu plus radical, pour ainsi dire, même s'il y a toujours cette tentation dans le pays du circuit court de la condamnation. Je pense notamment aux comparaisons immédiates pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans la justice de notre pays. Donc ce thème de sûreté, il est important parce qu'il oblige à réfléchir. Non, pas en se disant, tiens, un fait divers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais quels sont les droits réciproques qu'on se, qu se donne et comment on traite ça avec humanité, euh, tout simplement avec humanité. Bon. Juste vous redire euh, une petite chose, parce que moi, ça me rend fou et ça m'a rendu fou et ça continue de me rendre fou. Quand il euh, y a euh, ces types-là, très. Ah, perdu. on a perdu le canal. C'est encore un, un coup de Gérald Darmanin, ça Je les connais, hein. Donc, je vous disais, on a fait des recherches parce que j'en ai marre qu'on nous répète matin, midi et soir que la sécurité est la première des libertés. J'en ai ras-le-bol. Je vais vous dire pourquoi. Bon, au début, j'en avais ras-le-bol parce que c'était le second de Jean-Marie Le Pen. Donc ça, c'était normal. Jusque-là, tout allait bien. Et puis, quand tout le monde s'est mis à le dire, alors Manuel Valls s'est passé par là, d'ailleurs, au passage... Hein, oui, vous l'aviez oublié, je suis désolé, je vous en reparle, je ne l'ai pas fait exprès. Mais il l'a remis en circulation, maintenant Macron le dit aussi régulièrement. Enfin, tout le monde le reprend, comme si c'était une banalité. On va euh, ensemble regarder quelles sont les libertés. Parce qu'il y a des libertés. Et nous allons voir si la sécurité en fait partie. Donc il y a la liberté euh, d'expression, la liberté euh, d'aller et venir, la liberté euh, de conscience, la liberté de manifester euh, et la liberté de sécurité. Ben non, vous voyez bien que ça ne marche pas, déjà la phrase ne marche pas, la liberté de sécurité, il n'y a pas de liberté de sécurité, ça, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Éventuellement on pourrait avoir un droit à la sécurité, et c'est là que c'est intéressant d'aller voir dans nos textes, dans notre bloc de constitutionnalité. Où est-il fait référence à la sécurité Alors regardez, hein, vous savez dans la constitution, dans ce qu'on appelle dans le contrôle de constitutionnalité qui est censé opérer le conseil constitutionnel, il y a des textes. Et il n'y a, euh, a pas que la Constitution de 1958, ça c'est un des éléments. Il y a tout un tas d'autres choses, et ça commence par la Déclaration des droits de l'homme et des femmes, évidemment, et des citoyens et de la citoyenne. Et dans cette Déclaration des droits de l'homme, euh, pas de trace. Il n'y a pas de trace de sécurité. Il n'y a pas le mot. Il n'est pas là. Le seul mot qu'il y a, c'est sûreté. Et donc, dans cette Déclaration, euh, il est dit, pour être précis, hein, je l'avais noté, « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Okay » Alors on a continué à chercher, on s'est dit, peut-être dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. Je le fais parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas encore au clair sur le sujet. Bon, Aujourd'hui non plus, il reste encore des marges de progression substantielles, comme vous le savez, mais je me permets de faire de la précision. Alors dans l'article 22, on parle de sécurité. Mais manque de peau, c'est la sécurité sociale. Donc là, Darmanin, euh, bon, pas son truc, quoi. Euh, L'article 25, aussi, elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse. Mais c'est pas marqué en cas de problème dans le quartier. Hein. C'est pas ça, le sujet. Hein. Bon, alors on a continué, on a regardé, parce que dans le bloc de constitutionnalité, il y a, la, il y a la, le préambule de la Constitution de 1946. Article 11, elle, donc la nation, garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, voilà bon vous vous doutez que ça ne va pas être la sécurité dont on parle d'habitude, hein, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Donc toujours pas, euh, toujours pas de problématique de sécurité au sens où ils l'entendent quand on vous rabâche sur ces news, hein, matin, midi et soir, comme vous le savez, euh, que le pays est à feu et à sang. Euh, évidemment, qu'il euh, y a des sauvages à chaque coin de rue. À croire que ceux qui nous gouvernent sont vraiment mauvais, parce que si c'est le cas, c'est quand même leur, leur, leur constat d'échec, non Si ce qu'ils disent est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont super nuls, quoi. Non, mais on pourrait, on pourrait se le dire hein, à un moment donné, dire bon, comme si c'était notre faute, mais c'est eux qui gouvernent. Ah oui, vous vous le dites oui. <rire> vous, vous avez raison. Et donc, en fait, en réalité, vous ne trouverez pas de, de notion de sécurité dans le bloc de, constitutionnel, de constitutionnalité au sens où eux l'entendent. Et pour cause, pour toutes les raisons que je viens, viens d'indiquer. Éventuellement, il y a un objectif de valeur constitutionnelle, mais qui est, qui est une production de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de recherche d'auteurs d'infractions. Très bien, mais wow, moi, je n'ai pas de problème avec rechercher les auteurs d'infraction. Mais c'est tout. Par contre, ils savent nous rabâcher les oreilles avec leurs devoirs. Vous avez entendu le président Macron, hein avant d'avoir des droits, on a des devoirs. À croire qu'ils croient qu'on est encore tous à l'école. Euh, et même à l'école, jusqu'à un certain âge, les devoirs ne sont pas autorisés. Je rappelle quand même. Mais parce qu'ils confondent devoir et devoir. Ils confondent le, le verbe devoir qui est utilisé dans le droit hein, très régulièrement. Hein. Euh, telle catégorie de personnes doit faire ça, genre payer ses impôts. J'y reviendrai plus tard. Euh, ça, c'est un devoir effectivement, mais au sens du verbe, c'est-à-dire une obligation. On appelle en droit une obligation, parce que la loi, il y a des droits, des obligations et des interdits. C'est les trois fonctions principales de, de, de, de la loi. Mais lui, il entend ça différemment, parce que quand il vous dit, vous avez un devoir de vigilance, par exemple, c'est ce qu'il avait sorti en matière de terrorisme suite à un certain nombre de discours. Mais un devoir de vigilance, c'est quoi C'est doit balancer son voisin, c'est ça Qu'est-ce euh... qu qu'il entend par là Bien sûr que ça ne se réfère pas à des obligations au sens de la loi, mais bien à des obligations morales. Et en réalité, nous avons depuis longtemps tranché avec cette conception des obligations morales, c'est qu'il n'y a pas de devoir, il n'y a que des droits, ou alors peut-être il y a un devoir, c'est celui de défendre ses droits. Ça c'est un devoir de toute citoyenne et de tout citoyen. C'est Henri Leclerc, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, maître Henri Leclerc, qui défendait cette conception-là. Et il a mille et une fois raison, puisque c'est celle-là qui nous protège collectivement et individuellement. Je voulais faire cette précision en préambule parce que ça me semble important qu'on ait ces concepts en tête pour savoir, pour savoir où on va. Il faut que j'arrête de mettre ma main sur l'émetteur. Pour nous, je vais aborder de front après le sujet de la sécurité tel qu'ils l'entendent, pour vous montrer que même dans ce domaine-là, ils font n'importe quoi et qu'on pourrait faire bien mieux. Et on reviendra ensuite sur tous les sujets et notions de sécurité au sens plus large. Effectivement, je suis d'accord que la meilleure des préventions, puisque nous sommes pour le triptyque prévention, dissuasion, sanction, la meilleure des préventions, c'est la sécurité sociale. La meilleure des préventions, c'est la sécurité sociale. Et aucune autre. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans la sécurité sociale, vous pouvez faire n'importe quoi. N'empêche qu'on a quand même tous les éléments aujourd'hui d'analyse sociologique. La science humaine nous a fait la démonstration à de nombreuses reprises que quand on est en sécurité sociale, on est moins prompt à s'adonner à tel ou tel type de délit et d'infraction. Et j'irai même peut-être un peu plus loin en disant que les sociologues ont fait la démonstration à de multiples reprises que la déviance, c'est-à-dire le non-respect des règles et des normes, est à peu près également répartie euh, entre les êtres humains. C'est juste que quand vous êtes très riche, vos déviances, ben, vous avez moins de chances de, chance de vous faire choper. Hey, là lui. C'est un sujet, on y reviendra après, évidemment, puisque l'activité policière, c'est elle qui produit largement ce qu'on vous dit comme étant les problèmes dans le pays et les chiffres de la délinquance. Évidemment, il y a un constat quand même de cette, ce quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est que déjà c'était un peu compliqué avant, mais alors là, on a franchi un certain nombre de seuils. Des tensions entre les relations police-population, jusqu'à présent, on les pensait euh, uniquement dans les quartiers populaires. C'est ça qu'on voyait sur TF1, voilà, News, BFM, c'était par là. quoi. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes, des gens qui ne venaient pas forcément des quartiers populaires, qui venaient du périurbain, du rural, qui sont allés sur les ronds points et qui se sont pris la brutalité et la violence policière de plein fouet, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Ou plutôt si, ils avaient demandé, à ce qu'on n'augmente pas le prix du carburant Pas à ce qu'on leur envoie les gendarmes et les policiers dans des conditions comme celles que nous avons connues. C'est-à-dire qu'ils ont fait un usage de la police strictement répressif et brutal. Sarkozy avait déjà mis les germes, hein, il avait déjà posé les petites graines. Quand il est arrivé pour démanteler la police de proximité, en expliquant que les policiers n'étaient pas là pour jouer avec les jeunes euh, au rugby, parce que tout le monde croit que c'était au foot, mais non, c'était à Toulouse, donc ils jouaient au rugby. Euh, grave erreur. La réalité, c'est que si demain, les policiers dans les quartiers populaires jouaient au foot avec les jeunes, qu'est-ce que ça voudrait dire Que ça va bien. Ça veut dire que ça va bien dans le quartier. Et du coup, on veut quoi Que ça aille mal ou, mal ou que ça aille bien ah, C'est pas compliqué, quand même. Voilà, donc moi, oui, je le dis, et on le dit à la France Insoumise, nous voulons que les policiers puissent jouer avec les jeunes du quartier, au football, au rugby, à ce qu'ils veulent, à la belote, on fiche parce que ça voudrait dire qu'il y ait moins de tensions dans les quartiers populaires, que les choses se soient apaisées. Alors, en plus, ils ont euh, utilisé la police pour faire de, une production de chiffres. Sarkozy, pareil, avait mis ça en place, la politique du chiffre. Et vous avez vu d'ailleurs, parce que j'ai alpagué Darmanin une fois dans l'hémicycle, euh, sur la politique du chiffre, et euh, je lui ai dit, Oui, euh, vous étiez censé l'avoir supprimé !» Et il m'a entendu, je l'ai dit hors, en dehors du micro. Et alors, euh, il m'a dit « Mais monsieur ici, mais pas du tout !» Mais je fais mon point euh, tous les mois sur les chiffres de la délinquance. C'est vrai, il a dit je fais mon point tous les mois sur les chiffres de la délinquance. Tout fier. C'est vrai que parce que lui, il est un peu plus honnête que les autres sur ce, sur ce point-là. Parce que moi, je me souvenais d'un type, alors avant, bon, Christophe Castaner, on va l'oublier, mais remettons juste un peu avant, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, je crois, a priori. Ouais. <rire> vous me voyez venir. Hein est non, parce que Gérard. Hein ouais, déjà, à l'époque, on ne s'aimait pas trop, en fait. Je ne sais pas si se souvient de moi. Euh, Gérard Collomb avait dit dans l'hémicycle, au moins trois reprises, « La politique du chiffre, c'est terminé. » j'ai failli applaudir. J'ai bien fait de me retenir. Parce qu'avant, je vous souvenais, il y a eu un quinquennat, c'était comment il s'appelait, celui là François ah, Je ne sais plus. Bon, il y a eu un type qui était là, qui était président de la République, avec un, un, un ministre de l'Intérieur. Euh, lui, je m'en souviens, c'était Manuel Valls. Et ensuite, vous avez Bernard Cazeneuve. Pareil, ils vous avaient tous ju juré craché qu'il n'y avait plus de politique du chiffre. Et Darmanin, il arrive, et vous croyez qu'il a remis en place la politique du chiffre Ben non, elle n'a jamais été supprimée. Donc il est juste revenu pour faire ses points presse sur les chiffres de la délinquance. Ah, il arrive là, il dit, oui, cette semaine, nous avons attrapé... Quatre dealers, ils avaient chacun sur eux 1,5 g de cannabis et 25 euros. <rires> ouais, C'est quasiment ça, hein, franchement, écoutez les points presse de, de Darmanin sur les, les chiffres. Hein, on se dit, oh, bah, disons, on va pas aller loin avec ça. Hein. Non mais ils ridiculisent la police en plus, et la gendarmerie en faisant des trucs pareils. Hein. Et puis ils mettent un paquet là-dedans, un, un nombre de moyens qui sont extraordinairement exorbitants pour des résultats qui sont, qui sont minables. Et cette politique du chiffre, il faut en terminer avec ça. Mais ça vient servir une communication, celle que je viens d'indiquer. Ça vous permet de faire croire à la France entière qu'il y a des graves problèmes d'insécurité dans le pays, que la France est à feu et à sang, et vous avez des émours qui arrivent pour surfer sur la vague. Ce n'est pas celle de la pandémie, rassurez-vous. C'est sur celle qu'a posé Darmanin, qui expliquait lui-même que Marine Le Pen était devenue trop molle. Hein oui, voilà. bon. Puisqu'évidemment, tout ça est matiné d'un petit fond de racisme, quand même, puisque, comme chaque assez, ce sont toujours les mêmes. Voilà, la boucle est bouclée, et vous avez euh, comment on fait peur au pays et comment on, surtout on ne règle pas les problèmes auxquels euh, nous sommes confrontés. Et donc, euh, on a euh, cette hystérisation du, du débat sur les questions de sécurité qui empêche toute rationalité, toute discussion euh, objective, toute discussion même scientifique, euh, un minimum, et qui euh, nous empêche évidemment d'avancer. Et à la fin, ceux qui en payent en bonne partie le tribut, au-delà de vous, euh, ce sont les policiers eux-mêmes. 10 suicides depuis le début de l'année. 10 suicides sur le mois de janvier. Si ça continue comme ça, ce sera l'année la plus meurtrière pour la police nationale. Alors que 2020, 2020 était déjà un record. 2021 avait été plutôt en baisse. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. On savait déjà que c'était le métier où on se suicidait le plus avec les agriculteurs. On le savait parce que vous êtes dans un métier en tension, dans le conflit, vous êtes confronté à la mort... Et pas juste parce que vous tirez sur les gens, c'est pas ça le sujet, c'est juste que, rappelez-vous que ce sont les officiers de police judiciaire qui font les mises en bière. Quand il y a quelqu'un qui décède, c'est eux qui viennent constater la, la mort. Pareil sur les accidents de la route. Les choses toutes bêtes du quotidien de beaucoup de policières et policiers. Donc ça, c'est un sujet. Je voulais poser aussi ce constat-là avec vous pour qu'on puisse être ensuite extrêmement, extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce qu'on propose je bois un peu d'eau. Je vous trouve bien studieux quand même. Hein. La police de proximité. Alors ça me faisait marrer de la police de proximité parce que tout à l'heure je suis passé au commissariat juste avant de venir euh, pour dire bonjour. Moi ils étaient que deux, alors euh, ça a été vite la discussion. Hein. Ils m'ont montré les jolles, qui étaient bon, évidemment c'est des jolles, hein, donc ça sentait pas bon, c'était pas terrible. Il y en avait une qui était HS parce qu'il y avait de l'urine et que euh, la société de nettoyage n'était pas encore passée. Bah oui, parce que comme on externalise tout, y compris le nettoyage, tant que la société de nettoyage n'est pas repassée, bah, pff, on ne peut pas remettre quelqu'un en garde à vue, ou alors si, à la fin, on le mettra quand même en garde à vue, dans les conditions euh, que je viens de vous indiquer. Et alors on se balade, et là je vois sur un bureau, il y a un bureau avec une plaque, et c'est marqué « Police de proximité ». Je ne savais pas que ça existait encore. <rire> bah, c'est une bonne nouvelle, hein euh... Alors on me racontait en fait que c'était probablement le bureau euh, d'un monsieur qui faisait les relations, euh, le délégué euh, aux relations police-population, puisqu'ils ont fait ça avec la police de sécurité du quotidien, c'est Gérard, euh, vous connaissez, qui l'avait mis en place, et après ils ont oublié le truc qu'ils avaient mis en place. Vous en avez entendu reparler, vous, de la police de sécurité du quotidien La PSQ. Non Je pensais que c'était un QR, QR code, oui, sans <rire> Mais PSQ, non, plus de nouvelles. Ça prouve bien qu'en plus, pour eux, tout ça, c'est de la com. Ils ne cherchent pas à régler les problèmes concrets. Encore une fois, c'est un outil de com, et puis ça leur convient plus après. paf, on passe à autre chose. Et on ne se soucie pas, évidemment, de, de à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors, cette police de proximité, qu'est-ce que c'est Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui sont favorables à la police de proximité. Je le vois dans quelques programmes politiques, notamment à gauche de l'échiquier politique. Et je suis content. Je préfère ça que raconter les bêtises de Manuel Valls, hein, très clairement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est quoi la proximité? Euh, parce que finalement, euh, la BAC, la brigade anti-criminalité, ils sont quand même super proches. Dire, en ouais. termes de proximité, on est dans.. <rire> au contact, voilà. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc ce n'est pas ça qu'on veut euh, potentiellement. Euh, J'y reviendrai parce que euh, on a quand même des candidats à droite de l'échiquier politique, et notamment là pour l'instant, la palme, euh, c'est Valérie, Valérie Pécresse, très très très très forte, qui vous explique en termes de police de proximité qu'elle veut mettre en place des brigades coup de poing. <rire> Attendez. Des brigades coup de poing. Je pourrais faire un petit, un petit truc marketing. Comme ça. Et c'est ça oui, qu'elle qu entend point. en plus. Euh, elle joue sur le, le, le, le, le sens coup de poing au sens propre, au sens figuré. Hein. Vraiment. Elles sont... Oui, oui, parce qu'il faut taper dans le tas. Hein. Voilà. Voilà. Et elle vous explique que ces brigades coups de poing pourront, et le disent très sérieusement. Il y a eu un débat, en l'occurrence, avec leurs représentants sécurité, euh, très récemment, et où ils expliquent très tranquillement qu'effectivement, ils enverront grosso modo les bacs, qui pourront boucler, boucler le quartier, potentiellement pendant plusieurs jours, pour sortir le, la racaille. Et, attention, je ne vous ai pas dit le pire encore, parce que si c'était que ça, euh, non, ce serait déjà bien. Non, non, non, non, c'est pas... Non, oui, le carcher, attention, on arrête avec le carcher, je n'ai pas dit carcher, il y a eu un communiqué de presse de l'entreprise, qui déplorait qu'on utilise sa marque à des fins politiques. Et donc, je ne veux pas euh, entrer là-dedans. pour être nettoyant à haute pression. Voilà. Et donc, non, ils n'ont pas prévu d'utiliser les nettoyants à haute pression. Ils ont prévu autre chose, c'est l'armée. Et donc, très tranquillement, Valérie Pécresse et ses, ses représentants vous expliquent que pour boucler le périmètre, il y aura des militaires autour du quartier. Et alors, un journaliste a dit sur un plateau, mais... Euh, s'il y en a un qui essaye de se barrer ou s'il y a un problème, du coup, les militaires, ils euh, tirent Ben, qu'ils sont cons, hein, je veux, dire, bon, euh, enfin, je veux dire, bon, parce que sinon, ça sert à rien. On... Et elle dit, ben, les policiers ont déjà le droit de tirer, aussi. Oui, non, mais ça vous dit le niveau de là où on est, hein, euh, là où on en est rendu. Hein. Et donc, elle pense qu'en faisant ça, on va faire baisser le niveau de tension. Là, oui. Non, ça veut juste être une bataille rangée. Euh, et, et on ne va absolument rien euh, régler, évidemment. Je vous laisse faire cette petite dégression pour vous dire où on est dans le, dans le débat aujourd'hui sur l'élection présidentielle et que ce sont des sujets éminemment importants sur lesquels il faut qu'on tienne bon, euh, qu'on tienne bon jusqu'au bout en bon républicain. La police de proximité, c'est ce qu'avait fait finalement Pierre Jox. Ce qu'il avait lancé, euh, l'îlotage. Donc ça veut dire que vous devez avoir des policiers qui sont affectés à un territoire donné, à une aire géographique, un quartier en l'occurrence, pour ce qui est le milieu urbain. Il faut arriver à ce que les policiers connaissent les lieux dans lesquels ils interviennent, et surtout les gens auprès desquels ils interviennent, et que les gens connaissent les policiers qui viennent intervenir. C'est un double contrôle. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les gendarmes Eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont en caserne, ils sont là sur place. Donc euh, leurs gamins vont à l'école au même endroit, ils vont faire leurs courses dans le secteur, euh, ils, ils sont obligés. Et finalement, ça se passe un peu mieux à la campagne. Alors, je ne dis pas que les gendarmes sont purs et parfaits, etc. Mais n'empêche qu'ils bénéficient d'une meilleure opinion de la part de la population, pour ces raisons-là, principalement pour ces raisons-là. Parce qu'ils savent que des fois, bah, il vaut mieux faire usage de son discernement que d'appliquer les choses bêtement. Parce qu'ils connaissent la famille, si le gamin est en train de faire n'importe quoi, qu'ils vont régler ça euh, sans forcément judiciariser. C'est ça aussi l'objectif d'une vraie police de, de proximité. Et donc, pour ça, il faut démanteler les bacs. On a demandé, on a fait un sondage en, en juillet dernier, parce que ça les occupe beaucoup quand même qu'on veuille dissoudre les bacs. Hein. Ça, c'est un truc, euh, on, on touche à quelque chose. Parce que forcément, dans leur, dans leur idée, les bacs euh, font euh, la petite et moyenne délinquance, surtout la petite délinquance, ils font du flagrant délit. Et donc, euh, si on veut être pour supprimer les bacs, on est évidemment pour les délinquants. Bah ben oui Comme vous le savez, euh, moi j'aime ça, la délinquance. Hein. D'ailleurs, je passe mon temps à ça, je délinque, enfin, <rire> je vais un coup. Mais, en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on ne met pas une bac ben, On met des policiers, C'est pas le sujet, Mais, sauf qu'on met des policiers en tenue, pas en civil, qui interviennent avec une voiture de police, normalement, dans un cadre normal, pas en faisant des coups de frein à main, euh, en ouvrant la fenêtre en gueulant, euh, en sortant avec le HKG36... Euh... Ça vous fait marrer. Mais, mais c'est ça qui se passe en fait. Bon, ils, normalement, ils ne doivent pas sortir le HKG 36. Donc ça sort le LBD 40. Hein. LBD 40, 40, c'est le diamètre de la balle, du, du lanceur de balle de défense en caoutchouc. Là. Vous savez, le truc qui a, qui a crevé 32 yeux pendant les manifestations de gilets jaunes. J'allais dire deux gilets jaunes, mais non en fait. Il y a une bonne dizaine de cas, c'est des gens qui passaient par là. Hein. Mais même quand ils, ils, sont, ils interviennent dans le quartier. Des fois, ils ne tirent pas sur la bonne personne en plus. Zineb, ce même pas un LBD40. C'était une grenade une grenade euh, lacrymogène. Mais bon, du coup, ça va. c'est pas parce qu'il n'y oh, a pas la BAC qu'on va faire autre chose. Bien sûr qu'on mettra autre chose à la place. D'ailleurs, je vous donne un peu le chiffrage. Les brigades anticriminalité anti c'est 7000 autour de 7000 effectifs. 7000, 7500. On n'a pas le chiffre exact parce que la préfecture de police ne donne pas les chiffres exacts du nombre d'équipages de BAC. Bon, allez comprendre pourquoi. C'est le préfet, il... Ah enfin, bref, j'ai dit que j'essaierais de pas trop dire de mal ce soir, mais c'est déjà raté. Euh, donc les bacs, c'est 7500. On va faire un autre truc aussi. Ça va vous intéresser pour les discussions que vous avez au municipal, les trucs qui reviennent tout le temps. Euh, parce qu'on prévoit d'intégrer la police municipale à la police nationale. Les 24 000 effectifs de police municipale. Enfin, 24 000, on fera passer un petit examen et une remise à niveau quand même. Voilà. Donc voilà, on prendra tous ceux qui y réussiront. Euh, pourquoi vous rigolez <rire> Enfin, ne soyez pas comme ça. Euh, non, mais on ferait une remise à niveau, mais c'est vrai, parce que ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même travail, ce pas les mêmes prérogatives. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré la loi sécurité globale dans son article 1 qui prévoyait de transférer des compétences de police municipale à la police nationale. C'est moi qui avais fait la, la saisine. Oh, oui, les pré, pré, le prérogatives de police nationale à la police municipale, pardon. Et, euh, et donc j'étais content parce que c'était moi qui avais fait la saisine là-dessus et qui avait défendu ce point-là. Euh, mais ils l'ont censuré parce que c'est deux métiers différents. Ce n'est pas la même chose. Et on a une difficulté aujourd'hui, vous le voyez bien. La police municipale, au moment où ça s'est déployé un peu partout dans le pays, c'était pour faire de la tranquillité publique. La police de proximité, en quelque sorte, que ne faisait plus la nationale. C'était un peu ça l'idée, quoi. Euh, et en fait, euh, un petit peu à la fois, ça n'a pas du tout été sain. Puisque, parce que le terrorisme, vous comprenez, donc il faut des armes. Donc la police municipale a des armes comme les policiers nationaux. Et puis vous comprenez, bah, la police nationale, elle n'est plus là, euh, quand on l'appelle, elle ne vient pas. Donc il faut qu'ils puissent intervenir. Et juste intervenir et choper le, le, la personne et l'amener aux policiers bah, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils puissent faire la procédure eux-mêmes directement. Et puis ils veulent avoir accès à tel fichier, et faire, etc., etc. Un truc sans fin. Sans, sans compter que vous avez des communes où la couleur politique fait qu'ils ne veulent pas de police municipale. Ils pensent que ce n'est pas le job de la municipalité. Et ils ont, sans doute, de mon point de vue, plutôt raison. Mais du coup, il n'y a pas de police municipale. Et la police nationale ne vient pas forcément beaucoup plus que là où il y a une police municipale. Et là où il y a une police municipale, euh, bon, les gens, ils ont une police municipale, mais ils le payent dans le budget de la commune. Donc c'est tout autant d'argent qui ne va pas pour la restauration scolaire pour les écoles en tant que telles, pour le CCAS, pour la culture, enfin pour tout ce que vous voulez que, que fait une commune euh, en temps normal. Donc on va régler ça tout de suite. On prend les 24 000 policiers municipaux, on les met dans la police nationale qui sera la police nationale de proximité dont l'essentiel des effectifs sera sans arme à feu. C'est important, ça ne sert à rien, sauf à vouloir s'en servir. Je rappelle que quand ils s'en servent, c'est pas toujours dans les meilleures conditions. Et je rappellerai, s'il vous plaît, retenez cet argument, parce que je sais qu'on est dans un moment où on se dit « Ah bah oui, mais vaut mieux qu'ils aient une arme, etc. » Quand on tire le fil de ça, de, de ce, de ce raisonnement-là, en disant, notamment sur l'aspect du terrorisme, il pourrait y avoir une attaque à chaque instant. Donc il vaut mieux que les policiers municipaux, et puis en plus, ils ont un uniforme, ils deviennent des cibles, donc il faut qu'ils puissent se défendre. Vous l'avez entendu à la télé, vous connaissez ce, cet argument, cet argumentaire. Mais depuis l'assassinat de Samuel Paty, ben, euh, les professeurs, les enseignants sont des cibles. Ils peuvent être attaqués. Et pourquoi ils n'auraient pas tous une arme à feu alors Vous voyez bien l'absurdité du raisonnement. À étendre de la sorte. Ah, vous trouvez que c'est bien qu'il faut faire ça ouais. <rire> Non, non. non, non ça va. Mais ils ont déjà eu l'idée. Ils ont déjà eu l'idée. Évidemment, je l'ai entendu dans l'hémicycle. Donc, euh, c'est vous dire au point où on en est. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe Qui sont les principales victimes des armes à feu des policières et des policiers. Les policières et les policiers eux-mêmes. Sur les dix suicides que vous avez eu depuis le début de l'année, sans trop me tromper, il me semble qu'il y en a eu au moins un neuf qui est par l'arme de service. D'accord Et tous les ans, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas rigoler avec l'histoire de les armes, oui, c'est bien, il faut les avoir à la ceinture, on ne sait jamais. C'est un sujet sérieux qu'il faut traiter sérieusement. Et moi, quand j'entends un Jean-Michel Fauvert dans l'hémicycle qui me dit euh, « Oui, moi, j'étais au Bataclan, etc. », ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas des Bataclans à chaque coin de rue, il n'y a pas des attaques à chaque coin de rue et il y a des effectifs spécialisés pour ça. J'y reviendrai après sur la question euh, de euh, la DGSI, de nos services de renseignement et de comment on fait de la lutte antiterroriste dans ce pays et comment on pourra la faire de manière respectueuse du cadre républicain. Donc, les 7000 de la BAC, hop, on les prend, on, on, on fait autre chose avec. Alors, ce ne sera pas les mêmes qu'on mettra en police de proximité, hein, je vous rassure mais on prendra 7 000 autres, mais je veux dire, ce sera ça en effectif. Hein. Les 24 000 de la police municipale, et on en prendra grosso modo 10 000 qui sont aujourd'hui en sécurité publique, c'est-à-dire ceux que vous voyez euh, circuler en... Euh, les, les patrouilles, l'appel 17, 17, hein, concrètement. Et avec ça, on vous fait 40 000 effectifs d'une police nationale républicaine de proximité. 40 000 effectifs. C'est énorme, hein. c'est 120 000 euh, personnes, la police nationale. Et je ne vous parle pas de la gendarmerie puisque c'est une autre forme d'organisation, vous l'avez compris. Et d'ailleurs, on propose que ce soit la direction euh, centrale de la police de proximité. Comme ça, sera plus simple. On en fera une direction en tant que telle pour que ce soit le socle, le point de départ de l'activité quotidienne de la police. Une police en tenue, une police administrative d'abord et avant tout, et euh, une police euh, qui soit proche des gens. Et sous la double autorité du maire et du préfet. Je reviens là-dessus parce que souvent on m'a dit, oui mais attendez, euh, le maire... S'il y a une police municipale, monsieur le député, c'est pas juste pour faire à la place de la police nationale, c'est aussi pour faire respecter les arrêtés municipaux. Ah oui, non mais c'est pas con, hein. c'est la vérité, le maire a un pouvoir de police, il a une police municipale pour faire respecter ses arrêtés municipaux. Bon, déjà, on laissera, je le dis tout de suite, les, les, les ASVP, les agents de surveillance de la, de la voie publique, euh, et euh, évidemment, il euh, y a un certain nombre de prérogatives, notamment je pense à celle des gardes champêtres, qu'on laissera à la main du maire même si ce sont des prérogatives judiciaires mais justement parce qu'elles sont en matière de d'infraction euh, à la législation sur l'environnement et que oui là il y a un intérêt à ce que ce soit le maire parce qu'il connaît le territoire c'est localement c'est les enjeux euh, sur l'entreprise du coin qui rejette des trucs un peu bizarres, sur celui qui va faire un dépôt d'ordures sauvages etc etc ça c'est important et ça me semble utile et les gardes champêtres les gardes champêtres les gars de Champêtre, à mon avis, euh, il faudra euh, aussi qu'on change un peu le nom, surtout si on en veut en ville. Oui, parce que Champêtre, ça ne veut pas dire en ville. J'aime beaucoup. Mais, euh, parce avoir les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Après, si vous voulez remettre des arbres en ville et des champs et tout, moi, je, je suis pour. Hein, mais. Donc, on aura cette police de proximité qui sera sous la double autorité du maire et du préfet. L'autorité fonctionnelle du maire c'est-à-dire que c'est le maire qui aura les effectifs de police nationale de proximité, sous sa responsabilité, pour dire ce qui va être fait au quotidien. Où est-ce qu'on les envoie, comment ça fonctionne, etc. Mais ils seront sous l'autorité hiérarchique du préfet. C'est-à-dire que s'il y a un souci, s'il y a un truc qui ne va pas, si le maire déconne et se trompe entre la police municipale, la police de proximité et la police du maire, ce qui n'est pas exactement la même chose, euh, et ben ils peuvent faire jouer leur droit de mutation, d'en de, de, parler à leur supérieur hiérarchique qui est le préfet, et ils sont payés directement aussi par le ministère de l'Intérieur, ce qui est autant d'argent en moins déboursé par les collectivités sur ce sujet-là. Donc on résout une partie de l'équation. Et pour que ce ne soit pas la police du maire, et que ce soit bien la police du peuple, un service public de police, l'idée pour nous est que ce soit les CLSPD qui fixent les objectifs de ces polices. Oui, les quoi Voilà, je m'en doutais. Non, mais on fait ça pour avoir l'air intelligent, c'est un truc de député en fait. On cite des sigles et après, bon, merci, c'est gentil. Donc les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça existe déjà, c'est Lionel Jospin qui avait mis ça en place, son gouvernement. Et bon, c est, c est, franchement, ça ne fonctionne pas toujours très bien, aujourd'hui, les CLSPD. C'est à la main du maire et ce sont des comités qui réunissent tous les acteurs de la sécurité au niveau local. Donc, les policiers municipaux aujourd'hui, le maire, les bailleurs sociaux, les policiers nationaux euh, du secteur, potentiellement le substitut du procureur, les services de la préfecture, il peut y avoir les associations, les clubs de prévention, les éducateurs, euh, s'il y a une maison de quartier, un centre social, enfin bref, tous ceux qui euh, peuvent concourir à la prévention de la délinquance euh, dans, dans un secteur géographique donné. Sauf que, bon, il bah, y a des fois où le truc ne se réunit pas. Quand il se réunit, c'est vraiment formellement parce que, bon, il bah, y a les chefs à plumes qui sont là... Euh, Bon, bah, ils se réunissent, quoi. Hein, euh, et puis, c'est tout, quoi. Il y a des fois où c'est vraiment investi par les élus, par tout le monde, et où ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Mais il manque quelque chose dans l'équation des CLSPD et dans ce contrôle de la police euh, que l'on veut. Et vous savez ce qui manque Eh bien, vous, le citoyen, la citoyenne, comment on fait pour savoir ce qu'on veut de la police Parce que c'est quand même ça, le sujet, de dire ce qu'on veut comme police. Ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Parce qu'il y a des fois, foncièrement, on se dit « mais ça sert à rien ce qu'ils font ». Il faut qu'ils arrêtent de faire ça Et il y a des gens où on se dit « mais ils vont jamais là-bas Ils font jamais ça !» On a l'impression que jamais personne leur dit. Et donc nous proposons que, au moins une fois par an, il y ait une réunion plénière comme on fait là, alors avec un peu plus de monde, parce que ça concernerait des quartiers plus grands et un sujet très large, qu'il y ait une réunion avec les habitants en plénière pour qu'ils puissent avoir un échange direct, sans filtre, entre la police et la population et que tout, soit, tout ça, il y a un compte-rendu, et que ce soit discuté en conseil municipal pour définir des objectifs locaux de sécurité. Il faut que ce soit géré démocratiquement. Ce n'est pas un sujet de technocrate dans un coin, de spécialiste de la criminologie ou je ne sais pas quoi. C'est un service public. Donc, vous avez le droit de savoir ce qu'on en fait et ce qui s'y passe. C'est ça qui est important. Donc, cette police de proximité, c'est tout ça. Et puis, évidemment, on refera en sorte, je sais, parce que je ne sais pas s'il y a des policières ou policiers dans la salle, ou des gens qui connaissent des gens dans la police nationale, mais la grosse différence avec la gendarmerie pour faire une police de proximité, c'est que c'est compliqué d'habiter dans le coin, notamment parce que des fois, le logement, surtout quand vous êtes jeune policier, euh, ben, ce n'est pas facile d'en trouver un. Hein. Et notamment, je pense, euh, je pense notamment en région parisienne, où le, le, voilà, le sujet est vraiment très, très, très, très prégnant et vous devez habiter super. Hein. Et donc, on va refaire ce que faisait le ministère de l'Intérieur avant. Vous savez, on a l'impression qu'on a perdu euh, de la richesse dans ce pays, en, en l'espèce de 40 ans, euh, alors qu'on n'en a jamais autant accumulé. Il y a une époque, pas si lointaine, c'était peut-être pas né, okay, mais euh, où il y avait des, un parc de logement du ministère de l'Intérieur. Alors, la gendarmerie, il y a toujours eu, parce qu'il y a les casernes, mais y compris pour la police nationale, où les préfectures avaient des conventions avec des bailleurs, pour dire, ben bah voilà, on a une place là-bas, une place ici, etc. Et on ne saurait plus faire ça On n'est on est plus capable Bien sûr que si, on est capable de le faire. Donc, on va remettre tous ces éléments-là pour faire en sorte que l'amélioration des conditions de sécurité et de sûreté dans le pays, euh, ce que soit le corollaire aussi de l'amélioration des, co des conditions de travail des policières et des, et des policiers. Alors évidemment, là-dedans, euh, les caméras n'ont pas trop leur place. Je le dis, j'ai vu des trucs de dingue, hein, là tout à l'heure, bon, des, des poteaux énormes, des machins, avec des pics, là. J'ai cru que c'était une œuvre d'art au début, un peu d'art contemporain. Et En fait, non, pas du tout. C'est pour pas que les gens, y grimpent sur le poteau pour aller... Euh, Enlever la caméra. Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens de, de dégrader la caméra sans monter. Bon, voilà. Après, quand je dis ça, hein. je suis pas spécialiste. Hein. Avec un BD, avec LBD, je sais pas si avec un BD, faut essayer. Non, faut pas essayer. Non. Non, mais après, ça devient con parce que regardez ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. On l'avait dénoncé à l'époque. Vous, vous souvenez quand c'est une voiture de police qui s'est fait incendier parce qu'il y avait des cocktails Molotov qui avaient été balancés dessus? il euh, y avait des, des gars du quartier qui avaient attaqué la voiture de police. Ah, il ne faut pas attaquer les voitures de police, c'est pas bien. Hein. Euh, mais la situation, regardez un instant la situation. Vous aviez une voiture de police en garde statique, qui gardait quoi oh. Qui gardait la caméra, la caméra de surveillance. Oui. Sargée de surveiller à la place des policiers. Il y a un problème, non oui. Non, mais je veux dire, il y a un problème. Ça, ça, ça devient idiot. Et à un moment donné, on se dit pas, bah, du coup, la caméra, on va oublier, on va faire différemment, parce que c'est pas ça qui fonctionne, on va essayer de tra traiter les causes, ou au moins, si on ne veut pas traiter les causes en traitant les conséquences, de traiter le trafic en tant que tel, c'est-à-dire par des méthodes de quoi bah, De police judiciaire, des méthodes d'enquête, pas du flagrant délit en permanence et des techniques, comment ils disent maintenant Ce qu'ils assument maintenant, des hein, techniques de harcèlement du trafic. Donc, on cherche même plus à, à résorber le trafic ou à démanteler le trafic, on fait des techniques de harcèlement du trafic. Ça, c'est la BAC, hein qu'ils arrivent contrôle d'identité. voilà on prend 3 grammes par ci on prend un guetteur par là et puis c'est tout euh, c'est reparti des fois on met une caméra le truc se déplace de 20 mètres enfin c'est et on dépense du pognon hein, là dedans sans régler le problème donc les caméras euh, euh, non on n'en installe plus et on va les retirer au fur et à mesure pourquoi parce qu'en plus ça ne marche pas dans l'absolu et là, ce n'est pas bernal ici qui le dit, ce pas la France Insoumise qui dit, c'est les gendarmes. Les gendarmes ont commandé hyper récemment une étude à des, so à des chercheurs, des sociologues et des criminologues. Et ils ont dit « Bonjour, on voudrait savoir si, comment ça marche nos caméras et si euh, c'est bien, est-ce qu'on pourrait les modifier en faire quelque chose de, de plus efficace. » Ils ont fait ça dans l'agglomération grenobloise, si je ne dis pas de bêtises. Décembre 2021, le rapport a été rendu, il est quand même assez frais. Hein. Et alors, ils se sont rendus compte, ils ont pris toutes les affaires judiciaires, et ils ont regardé dans combien d'affaires ils avaient réussi à élucider l'affaire avec les caméras. 1,13%. 1,13%. Pourtant, ils en foutent partout. Hein. Et puis, il faut les changer, puis elles tombent en panne. Et puis, y a, des fois, ils mettent des types derrière. Alors, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire du tout. C'est-à-dire que vous ne mettez plus de policiers sur le terrain, vous mettez des caméras et vous mettez des gens derrière, les des écrans qui regardent les caméras. En plus, c'est chiant comme métier, quoi emmerdant, pardon, pardon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Dites-vous bien que, parce que souvent on a dit oui, vous êtes des laxistes vous une des caméras, on a l'impression d'être d'extrême-gauche, non, on est des gens banalement de gauche. Et encore, on est des gens, c'est tout. Et l'important, c'est qu'on veut faire des trucs qui fonctionnent. Et ça, ça fonctionne pas, donc mettons-nous d'accord, et ça coûte de l'argent ça coûte énormément d'argent, et en plus, il y a une grosse arnaque. C'est-à-dire, quand vous voulez installer des, des caméras, vous avez le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. 50% du Fonds interministériel de prévention de la délinquance est pour financer des caméras. Donc, il reste pour tout le reste de la prévention de la délinquance que 50% de l'enveloppe. On ferme les maisons de quartier, on, on ferme les centres sociaux, on ferme les ouais. services publics, on ferme ouais. tout. Je vais, je vais revenir après là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Ça renvoie à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec le, le monsieur au tabac. Alors les caméras, c'est bon, y être, quoi, terminé. Et tout le reste, qui va avec. Hein. Parce que vous avez vu ce qu'on a voté dans la dernière loi C'est des fous furieux de la caméra. Hein. Les mecs, à mon avis, ils ont été frustrés. Ils voulaient devenir acteurs studio. et euh, C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ministre. Alors du coup, ils se sont dit, euh, bon, bah, on va mettre des caméras partout. Parce que donc, il y a les caméras maintenant sur le torse. Pareil, les études des Américains, parce qu'ils sont très friands de ça, ont montré que le bilan était soit nul, autant de, de, de situations évitées que de situations provoquées, soit même négatif, parce que ça a impliqué un comportement du policier parce qu'il avait une caméra sur le torse, où il y a des fois, il n'intervenait pas alors qu'il devrait. C'est vous dire, hein, là on en arrive. Parce que quand, parce qu'on vous dit, c'est le grand, le grand truc, hein, avec les caméras piétons, caméra ventrale, en fait vous évitez les situations de tension, parce que la personne, comme elle sait qu'elle va être filmée, euh, et ben du coup elle se calme. Alors, du coup, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se passe quand on filme un policier en manifestation. Je n'ai pas l'impression qu'il se calme. Ouais, vous avez l'impression aussi que... Hein, et, et je vous le présente sous cette forme-là, parce que c'est la réalité. En fait, vous avez deux types d'individus face à vous. Celui qui va dire, OK, je suis filmé, je me calme, effectivement. Et il y a celui qui était déjà un peu énervé et qui va monter encore plus dans les tours, parce qu'on le filme. C'est... Pas besoin de faire des grandes études pour le savoir. Mais ceux qui ont fait des grandes études aux états unis ils ont trouvé ce résultat-là, scientifiquement. Aujourd'hui, la science, on s'en fout, vous comprenez Parce que M. Darmanin, lui, il se fie au boucher charcutier de Tourcoing. Vous avez raté ce truc-là Vous n'avez pas tous raté. Certains l'ont raté. Alors je vous raconte. Il fait un grand entretien dont je ne sais plus quel journal, Le Point ou le, je ne sais plus. C'est peut-être Le Point, ouais. Bon, il fait un grand entretien et dit « Oui, j'en ai marre de ces sociologues avec leurs enquêtes de victimation. » J'y reviendrai après, c'est très, très très très très intéressant les enquêtes de victimation parce que c'est le seul truc utile à faire. Et il dit « J'en ai marre, moi je me fie au bon sens du boucher charcutier de turquois Alors moi j'ai rien contre les bouchers charcutiers de Tourcoing. ils sont très bons en boucherie et en charcuterie. Euh, mais en, en, en, en analyse de la délinquance et criminologie, bon... Euh, bon, bah, ils ont le même avis que n'importe qui d'autre en fait, hein. donc on pourrait peut-être se référer à la recherche. Parce que qu'est-ce que c'est les enquêtes de victimation Et on les démultipliera pour que ce soit utile à la police de proximité et à l'action locale. Ça pose des questions aux gens, en disant bonjour, est-ce que sur les trois dernières années, est-ce que vous avez été victime d'une infraction Alors on vous dit, hein, c'est un, un costaud comme questionnaire, hein. c'est fait par l'INSEE. Et vous disent, bah, je ne sais pas, euh, est-ce que vous avez été victime d'une agression physique ah, Oui, non. Euh, est-ce que vous avez été victime d'une escroquerie en ligne Oui, non. Je... Et à chaque fois, on vous pose une question qui est très importante. Est-ce que vous avez déposé de plainte et, et du coup, bizarrement, il y a des trucs où il y a quasiment 100% de euh, dépôt de plainte. Le cambriolage, par exemple. Parce que derrière, il y a l'assurance euh, et tout, donc euh, bah, vous le faites. Il y a des trucs où il n'y a quasiment plus de dépôt de plaintes, les cartes bleues. Parce que maintenant, il y a un truc automatisé sur Internet, vous dites tout ce qui s'est passé, et c'est votre banque qui est responsable de manière assurantielle, elle vous rembourse directement. Et puis il y a des trucs où c'est un peu problématique. Je pense notamment aux femmes victimes de viols. Là, 12%. C'était 6 ou 7 avant. Ce qui fait que vous avez une, un doublement des chiffres de plaintes. Et alors certains ont dit dans la presse, deux fois plus de viols dans le pays euh, heureusement que non. Alors peut-être que pendant la pandémie, euh, c'était un moment donné où les violences conjugales, les violences intrafamiliales ont peut-être augmenté. Mais enfin, pas dans ces proportions-là quand même. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu deux fois plus de dépôts de plaintes. Donc on a vu dans les statistiques du ministère de l'Intérieur une augmentation. C'est pour ça que quand on vous parle des chiffres de la délinquance, en fait, ce ne sont que les chiffres de l'activité policière, de l'activité du ministère de l'Intérieur, pas de ce qui se passe dans le pays. Parce que vous savez, il y a une règle, il y a un truc qui s'appelle pas vu, pas pris. Ben bah oui, donc le délinquant qui n'a pas été pris, bah vous ne le verrez pas dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Il ne s'est pas fait attraper, pas par définition. Par contre, dans votre enquête de victimation, parce que vous, en tant que victime, bah, vous l'avez vu, <rire> vous l'avez senti, donc ça, vous le verrez. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et ça prend du temps, ces enquêtes-là. Il faut des questionnaires, il faut aller voir les gens, faire des portes -teintes. Donc on mettra euh, des équipes de chercheurs, de sociologues, dans l'Institut National des Hautes Études en Sécurité et en Justice qu'on va recréer remettre sur place, parce que Macron l'a supprimé avec Édouard Philippe à l'époque, ces gens détestent la recherche. Je n'irai pas jusqu'à vous dire que même pour la pandémie, mais ça me, ça me, ça me titille, mais bon, je ne vais pas le faire. ils détestent la recherche et les chercheurs, notamment et surtout en matière de sécurité. Donc, il y en a ras-le-bol. On va euh, arrêter avec tous ces, ces trucs-là et je reviens sur la question euh, des dépôts de plaintes. L'accueil des femmes victimes de violences. Il y a un rapport qui est sorti, là, de la préfecture de police, commandé par la préfecture de police, sur l'accueil des, des femmes. Il est édifiant. Rien à voir avec ce que raconte Darmanin et Chiappa. Oui, bah oui, bah, bah oui, moi je le savais, j'étais au courant, hein, mais tout le monde n'était pas au courant, tout le monde ne croit pas ce que je raconte. Vous avez tort, mais évidemment, euh, donc là c'est le préfet de police, évidemment tout le monde croit ce que raconte le préfet de police. Ou pas mais bon en tout cas ça a été fait par la préfecture de police et il dit une chose suivante c'est que les femmes quand ils les interrogent en sortie euh, du commissariat ou celles qui ont essayé d'entrer c'est toujours le même constat on m'a demandé des trucs euh, qui n'avaient rien à voir avec l'enquête on m'a mal parlé on m'a mal accueilli la, la pièce dans laquelle j'étais bah, j'entendais les gens dehors en train de parler donc j'imagine qu'on m'entendait moi aussi quand je suis arrivé à l'accueil il y a plein de gens autour donc j'ai pas osé en parler etc etc enfin, parce ah, que, on quand la plainte est prise, quand la plainte est prise, parce que des fois on dirait oh, une main courante, ça suffit, si ça, si ça recommence, vous, vous reviendrez, hein, vu les conditions. <rire> Évidemment, Mais, euh, non, on ne revient pas dans ces conditions-là, ce n'est pas vrai. Donc on va faire ce qu'on appelle la méthode de Philadelphie. Ça, Philadelphie, ils ont fait ça, ils ont, ils ont regardé, ils ont vu qu'ils avaient des problèmes, et ils ont fait ce qu'on a. C'est un truc tout con en fait, hein. on appelait ça méthode de Philadelphie parce que ça fait bien, c'est encore un truc de député. Et en fait, euh, il s'agit juste de faire des retours d'expérience. Ce qu'ils ont fait à la préfecture de police, en fait. D'interroger les personnes, une fois qu'elles qu sont sorties ou avant qu'elles entrent, pourquoi vous n'êtes pas venu, pourquoi vous êtes ressorti, est-ce que vous avez été content, comment vous avez été reçu. Et on corrige le tir. On fait un retour d'expérience, on corrige le tir. Ce n'est pas compliqué quand même de faire ça. Mais il faut une volonté politique. Et il faut une volonté organisationnelle. C'est sûr que quand on est occupé à aller chercher euh, 3 grammes de shit ici, 2 euh, de fumeurs, des chichons par là... Euh, on n'a plus le temps pour faire de la police utile. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, la question de l'accueil, elle est primordiale, y compris et surtout dans notre police de proximité. Il faut que les commissariats soient refaits. J'ai vu que celui de Bronze, c'était pas mal. Euh, mais franchement, il n'est pas à l'image de ce que je vois dans le pays. Hein. Moi, je peux vous dire que celui de Roubaix, euh, et même l'hôtel de police à Lille qui a été fait il y a à peine 12 ans, euh, ça, ça craint déjà, quoi. Hein. Il faut aussi qu'on arrête avec ces... Et ça, je suis très sérieux là-dessus. Les... Les contrôles aux faciès. Non, ça ne peut pas durer. C'est plus possible. L'autre soir, Jean-Luc était chez Hanouna. Et à un moment donné, il prend un parti et dit euh, « C'est mon collègue, euh, regardez, mon collègue Yunus Omarji. À chaque fois qu'il va à Gare du Nord, il se fait contrôler ses papiers. » Mais c'est vrai, il se fait contrôler ses papiers à chaque fois. Combien de fois je me suis fait contrôler mes papiers à Gare du Nord Zéro. Et à la gare de Lille non, un peu plus, parce que j'y étais quand j'étais plus jeune, à la gare de Lille. Il y a une époque, j'avais les cheveux longs. Vous imaginez un peu Je mettais, des, pan je mettais des, des pantalons un peu plus larges, des couleurs, tout ça. Non, c'est vrai, en plus, hein, c'est pas une dame. Et du coup, je me faisais contrôler par la police. Donc oui, le contrôle aux faciès, ça existe. J'avais pas le même faciès, globalement. Hein. J'étais pas comme ça, là, euh, taux de contrôle, bof, quoi. Moi, je dis aux jeunes de quartier, habillez-vous en costume. Hein. Le taux de contrôle diminue immédiatement. Hein. Je dis comme ça, sous cette forme-là, mais comment on va traiter euh, les choses On fera deux choses, deux expérimentations. Un, le récipicé de contrôle d'identité. On fera des endroits où on regardera que le récipicé de contrôle d'identité. Comment sont faits les contrôles Est-ce qu'ils sont utiles euh, Moi, je ne crois pas qu'ils soient très utiles, mais bon, si on, on fera ça, sérieusement, on regardera, parce que ça n'a jamais été fait pour l'instant. Et deux, on fera ce qu'a qu proposé la défenseur des droits. Elle a proposé il y a plusieurs mois, alors Darmanin, il a fait des bons, des triples saltoiraires. Alliance Police Nationale, je n'en parle même pas. Euh, le SCSI, leurs copains euh, officiers. Euh, la défenseur des droits, elle a dit il faut qu'on expérimente les départements sans contrôle d'identité. Je vous jure, elle a dit ça, la défenseur des droits. Mais ben oui, parce que pourquoi on fait des contrôles d'identité, en fait pour vérifier le QR code, non ouais, Ça, c'est un autre problème. Euh, non, mais en fait, euh, soit... Parce qu'en plus, qu'est-ce qui est marqué aujourd'hui dans, dans le code de procédure pénale Le contrôle d'identité, il ne doit être fait que si vous avez un soupçon sur quelqu'un, etc. Enfin, s'il y a une infraction qui est commise, juste un soupçon aujourd'hui. Demain, ce serait une infraction. Soit il y a une infraction en train d'être commise, vous le savez, vous l'identifiez, et du coup, vous interpellez à la personne parce qu'elle a commis une infraction, et donc ensuite, vous contrôlez son identité, bah pour savoir qui c'est, voilà. Vous l'amenez au poste, je ne pas, vous débrouillez quoi, mais en tout cas, dans ce sens-là, ça va. Mais vous ne commencez pas par un contrôle d'identité pour savoir s'il y a une infraction. Parce que c'est ça qu'ils font. Avant le contrôle d'identité, c'est quoi la phrase d'après Ah, vous n'êtes pas contrôlé. vous. Alors, qu'est-ce qui s'est déjà fait contrôler ici, dans la salle, contrôle d'identité Ne ouais, mentez pas, là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit, après De vider... Ah, bah, c'est quand, quand même la phrase d'après. Videz vos poches, s'il vous plaît, monsieur. Vos oh, palpations machin, tout ça, voilà. Pour voir si vous n'avez pas une petite boulette de shit. Pourquoi Parce que pour les chiffres, c'est génial, ça. Parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Et vous revenez avec une infraction constatée et élucidée. C'est trop bien, le taux d'élucidation. Ils avaient fait ça, ils avaient une grosse arnaque avec Sarkozy. Ils avaient fait exploser euh, le, le, la politique du chiffre comme ça. Et il y avait des fois, ils avaient oublié de les mettre en relation avec d'autres dépôts de plainte. Ce qui fait qu'en réalité, vous aviez même un taux délucidation supérieur à 100%. Ah non, non, mais c'est bien, non, mais franchement, c'est bien. On est bon, on est efficace. Hein. Donc, c'était extrêmement, extrêmement important. Évidemment, il faudra renforcer la prévention spécialisée et réorganiser toute la police nationale. La formation initiale, il faut passer à deux ans de formation initiale. On était à neuf mois, ils reviennent à douze mois, mais là, à la fin du mandat, histoire de dire, on revient à douze, il faut pas dire, faut, faut dire qu'à douze mois avant, ce n'était pas déjà très glorieux. Donc, on va mettre au moins deux ans de formation initiale avec une affectation à mi-parcours. Au bout d'un an, ils savent comme ça dans quel service ils iront. Et on peut avoir une formation pour la prise de poste qui soit beaucoup plus opérationnelle et efficace. Et ensuite, euh, on fera de la formation continue digne de ce nom. Ils viennent de doubler le montant de la formation continue. Alors, vous, vous dites, ah, c'est chouette. Ils sont passés de 10 millions à 20 millions. Alors, moi, je dis, bah, on va doubler encore la formation continue. Ouais, je ne prends pas trop de risques, hein ben, c'est à 40 millions. Mais en plus, vu qu'il faut, qu faut réorganiser les choses, c'est sûr que si je mets du pognon sur la table, il faut encore recruter les formateurs, ouvrir les écoles. Donc de toute façon, ça va être progressif. On ne va pas réussir à tout faire en un jour. Parce que quand je vous dis doubler la formation initiale, ça veut dire qu'il faut ouvrir deux fois plus d'écoles de police dans le pays. Donc il faut les construire. Il faut qu'elles sortent de terre. Et puis en plus, on veut les faire un peu différemment. On veut qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent faire les, les, les cours. On veut qu'il y ait des, des, des sociologues de l'université, des psychologues qui viennent faire les cours. On veut aussi euh, qu'il y ait des gens spécialistes dans la gestion euh, des conflits. Je pense que des psychiatres pourraient aussi venir euh, faire des cours sur savoir comment on gère une personne qui est en état de détresse parce que les policiers sont confrontés à ce genre de situation. C'est eux les primo-intervenants dans bien des cas, sur les personnes qui sont euh, en situation de, de, de, de détresse en termes de, de santé mentale. Évidemment, dans la formation continue, moi je vous le dis, on prend un engagement. 100% des gendarmes et des policiers, sur les cinq ans du quinquennat euh, suivant, devront passer par une formation sur la lutte contre les discriminations et les stéréotypes sexistes. 100%. Ça va pas être évident, ça fait un paquet de monde. Hein. Mais on le fera. Parce que c'est pas juste un référent à l'accueil qu'on va former. C'est pas ça le sujet. C'est un, pro... un problème beaucoup plus grand et structurel. Parce que les discriminations, elles sont aussi entre policiers eux-mêmes. Hein. Vous avez peut-être vu passer des images de ce qui se passait dans les commissariats parisiens de bizutage du petit nouveau qui arrive parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau... Euh... Il va manger ses verres en interne. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Alors, on en finira avec la politique du chiffre. C'est pareil. Comment on fait pour en finir avec la politique du chiffre C'est pas compliqué. Le corollaire de la politique du chiffre, ça s'appelle les primes. Puisque si on donne des primes au chef, s'il a des bons chiffres, si vous voulez arrêter la politique du chiffre, il faut arrêter les primes qui vont avec. Non, mais si vous avez un candidat devant vous qui ne vous dit pas ça une organisation politique qui n'a pas ça dans vous, c'est de l'arnaque. C'est ce qu'ils ont fait tous les précédents. Je vous ai parlé de Colomb qui avait arrêté la politique du chiffre, il avait laissé les primes. François Hollande, j'ai retrouvé son nom, il avait dit qu'il supprimerait la politique du chiffre avec Valls et Cazeneuve. Ils ont laissé les primes qui allaient avec. Donc forcément que la politique du chiffre a continué. Et c'est toujours comme ça. Et les primes, on peut les reverser en traitement, c'est bon, tout va bien, on peut les laisser dans la caisse commune. Et ça fera des cotisations sociales, et ça fera des meilleures rémunérations pour tout le monde. Donc, là-dessus, fin de la politique du chiffre. Il faut stabiliser les effectifs, évidemment. Et je pense qu'il faut qu'on crée euh, 2500 personnels administratifs. Parce qu'il y a encore des policiers qui sont derrière les bureaux. Et je ne parle pas derrière les bureaux pour prendre des plaintes. Hein, je ne parle même pas de ça. Hein. Je parle derrière des bureaux pour faire des trucs de bureaux. Ce que moi, je faisais comme métier avant. Moi, je m'occupais de la comptabilité, des services de police et de gendarmerie. Bon, ben, un policier qui fait la compta... Euh, il n'y a pas à être déformé pour ça, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il y a des administratifs pour faire ça, c'est bon, tout va bien. En plus, c'est coûte moins cher les administratifs. Je sais, j'en étais. Donc, euh, on, va, on va, remettre les choses à leur place. On va créer un greffe de police. Ça, je pense que c'est une bonne idée pour la police judiciaire. C'est-à-dire que vous ayez des, des personnels de greffe qui aident les policiers à, à taper les plaintes et à sécuriser la procédure. Oui, parce que un, hein, les plaintes. Un, ouais. hein, voilà, j'irai pas plus loin. Mais voilà. Des fois, ce serait pas mal que ce serait bon. Bon, mieux rédigé. Euh, 2000 agents de police technique et scientifique, parce qu'eux, ils sont bien plus efficaces qu'une caméra. Le taux d'élucidation dans ce pays, on le doit à la police technique et scientifique. Ils font des trucs de, de dingue aujourd'hui, mais dans des conditions déplorables. Ils m'ont expliqué qu'ils savaient capturer une odeur. J'y croyais pas au début. Hein. J'ai vu le film Le Parfum, on la <rire> ouais, bon, ça se finit mal. Euh, il y a aussi une question de police judiciaire là, dans, dans le film. Euh, mais euh, du coup, ils, ils savent capturer des odeurs pour, pour savoir si ça correspond à d'autres odeurs. Et ils disent « non mais c'est génial, on sait faire ça aujourd'hui ». Mais pour ça, il faut des agents. La titularisation de ceux qui ont le niveau évidemment des 11 000 adjoints de sécurité, maintenant c'est policiers adjoints, ils appellent ça parce que ça fait mieux, euh, parce que ce sont les, les précaires de la police nationale, ils sont 11 000 quand même. Hein. C'était censé être les emplois jeunes, mais ils ont gardé ça et c'est tout le temps le cas. Donc euh, c'est bon, on, on, on en finit avec ça. Et évidemment, dans cette organisation de la police, vous avez le service citoyen obligatoire, je le rappelle, puisque nous sommes pour la mise en place d'un service citoyen obligatoire, qui aura une composante militaire, qui aura une composante aussi civile. Dans cette composante civile, on pourra faire son service auprès de la gendarmerie et de la police. La gendarmerie, c'est déjà le faire. Elle a sa réserve opérationnelle, ça fonctionne, je crois, plus de 20 000 réservistes opérationnels. Ils ont voté d'en mettre une en place dans la police nationale, mais le seul truc qui les intéressait, c'est les JO, en fait. C'est juste les JO qui les intéressent. Parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas assez de boîtes de sécurité privée pour sécuriser les JO. Donc, euh, bon, ça va, on peut peut-être faire un truc plus grand angle, quoi, et mieux, et sans armes, hein, aussi, si possible. Euh, donc, ça, c'est important euh, d'avoir de, de, de, tout ça en tête. Et puis, surtout, on a besoin de mettre le paquet sur la police judiciaire. Cette police judiciaire, elle tranche avec. La police d'interpellation qu'on a aujourd'hui de flagrants délits, de harcèlement des trafics, etc. On a besoin de gens qui font des enquêtes et qui le font en respectant les droits et la procédure et qui ensuite défèrent les intéressés devant des magistrats qui prennent les décisions et qui dirigent les enquêtes. Pas compliqué de dire ça quand même. Sauf que vous savez combien c'est aujourd'hui les effectifs de la police judiciaire Je vous parle pas de tous les gens qui font de la PJ parce qu'aujourd'hui, faire une fouille. Une fouille, c'est fait par un officier de police judiciaire. Okay. Donc, ça, c'est un acte de police judiciaire. Bon, ça va, Je vous parle de, de, des enquêtes, moi, hein, euh, en tant que tel. Ce sont 5600 effectifs de police judiciaire. Vous vous souvenez combien je vous ai dit qu'il y avait de policiers 120 000. 5600 sur 120 000. Et après, on se demande pourquoi on n'arrive pas à démanteler les trafics C'est pas compliqué quand même à comprendre. Donc, on va au moins à court terme doubler les effectifs de police judiciaire. En réorganisant tout ça, en prenant ceux qu'on n'a pas mis dans la police de proximité, parce qu'il y a ceux qui interpellent, et il y a ceux qui font les enquêtes. Ce sont deux métiers différents, deux méthodes différentes. C'est important de séparer les deux, parce que c'est là qu'elle commence la, la fameuse séparation des pouvoirs. Et c'est là qu'elle commence la sûreté de se dire que je ne suis pas mis en cause arbitrairement. Et c'est pour ça que progressivement, on rattachera la police judiciaire à la magistrature à l'autorité judiciaire en tant que telle. On commencera par les offices centraux, ce qui est tout en haut, parce que ça, c'est déjà prêt. On va pouvoir en faire des services à compétence nationales et les transférer progressivement. Et ensuite, on fera morceau par morceau. Mais ça paraît tellement logique. Et bien, on le fera. On le fera, c'est déterminant. Et cette police judiciaire, on a besoin d'avoir des gens recrutés directement dedans. Je vous prends juste l'exemple de la délinquance économique et financière. Ça nous intéresse pour notre sécurité sociale. 80 milliards, entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Vous, vous, vous voyez ce que c'est, 80 ou 100 milliards Non, vous n'avez jamais gagné ça. Hein oui, moi non plus. Hein, donc, euh... Je ne sais, sais, combien... sais même pas combien ça fait de zéro. Mais c'est énorme. C'est euh, le, le budget, euh, ça fait quasiment deux fois le budget de l'éducation nationale, si ne dis pas de conneries. Donc euh, on a quand même des marges de progression euh, substantielles pour améliorer les services publics dans ce pays. Donc on a, on a besoin, pour cette délinquance économique et financière, de faire des recrutements dédiés. Parce qu'aujourd'hui, pour arriver là-dedans, il faut que vous ayez fait l'école de police euh, du coin, le concours de gardien de la paix, vous y étiez en commissariat, qu'éventuellement vous passiez au bout de trois ans la qualification d'OPJ. Une fois que vous avez la qualification d'OPJ, il faut que vous arriviez à avoir votre mutation pour aller dans un service euh, dédié sur le sujet. Si d'ici là, vous n'êtes pas découragé, euh, en fait, les gens ne le font pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les agents des, services, des, des, des finances publiques qui voudraient se lancer là-dedans ne le font pas. Ils n'y vont pas. Le seul truc qui a fonctionné, c'est quand on a dit aux inspecteurs des finances, tout le monde n'est pas inspecteur des finances, vous pouvez avoir une formation dédiée pour devenir officier fiscaux judiciaire, OFJ. Et ça, ça a fonctionné. C'est le seul truc où il n'y a pas de problème de recrutement. Donc on voit bien qu'il faut des recrutements dédiés. Et donc il faut faire la réforme de 1995 à l'envers. Recréer le corps des enquêteurs et des inspecteurs de police. Avec un concours dédié. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire commissaire maigret. Voilà. Mais ils veulent pas faire... Euh, ils ne veulent pas faire BAC. Enfin, ils, je, je. Sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est compliqué de faire ça, le circuit, dans ce, dans ce sens-là. Donc on, je pense qu'il y, y, y a un gros sujet de, de recrutement, et notamment pour la lutte contre la délinquance économique et financière, qui redeviendra enfin une priorité de police judiciaire dans ce pays. C'est important et essentiel pour reprendre l'argent, qui est juste le nôtre. Alors, euh, évidemment, on a notre sujet de maintien de l'ordre. C'est vaste, hein, la police. Hein. C'est un gros sujet. Hein. Ça touche beaucoup d'aspects de la vie et du quotidien. Hein. Et sur le maintien de l'ordre, moi, j'ai que quelques mots à vous dire. C'est pas bien compliqué. C'est désescalade. Et on va changer le nom. Ça ne s'appellera plus maintien de l'ordre, parce que je ne sais pas de quoi on parle, de quel ordre on parle, l'ordre de qui, de quoi. L'ordre dominant l'ordre des choses. Non, moi je suis pour qu'on puisse garantir la liberté de manifester. Voilà, c'est tout. Garantir la liberté de manifester. Ça doit être le seul objectif de la police en la matière. Et il faut que ce soit fait avec de la désescalade. Pas d'entrée au contact. On cherche à éviter le conflit. Sans armes. Sans armes à feu, ça c'est évident. Sans LBD40 sans grenades GLI F4, sans GM 2L, grenade explosive là, de désencerclement, sans tout ça. C'est bon, il y en a marre des mutilés. On arrête avec ça. On arrête avec les éborgnés. On se déshonore en, en agissant euh, de la sorte. Et est-ce qu'on est qu saurait faire sans tout cet armada ben, Bien sûr. Tous nos voisins font sans. Tous. On est les seuls. Et qu'est-ce qui se passe à la fin Ils finissent eux par nous copier. Parce qu'ils finissent par avoir des, go des gouvernements autoritaires ou de droite qui disent « bah Regardez, on le fait en France, pourquoi on ne le ferait pas chez nous ?» Et puis surtout, beaucoup moins de lacrymo, c'est bon. Moi, j'en ai ras-le-bol. Hein. Non, mais j'ai suffisamment de doigts sur les mains pour compter les manifs depuis le début du mandat où j'ai pas pris de lacrymo. À Lille, en plus. Encore, s'ils étaient à Paris. Euh... Non, mais même à Paris, en fait. c'est pas normal. Parce que ce sont des armes. où il y en a un qui jette une canette, c'est bon, tout le monde se prend du quoi. Ça va, il y a une époque où on savait encaisser une canette. quoi. Ou alors obliger les canettes en le métal, j'en sais rien, faites un truc. quoi. Mais euh... Non, c'est meilleur en, en verbe, ça se recycle mieux quand même. Donc euh, c'est important quand même qu'on ait euh, ça en tête, des escalades, euh, et, euh, et aussi qu'on ait des effectifs spécialisés. Pas de bague, de toute façon, on va les démanteler, vous avez compris. Mais même dans l'absolu, pas de type de genre pour gérer les manifestations. C'est pas le sujet, on n'est pas là pour faire des interpellations. C'est bon, c'est pas le sujet, on est là pour garantir et permettre une manifestation. J'avance, pour arriver à ma conclusion, je sais que l'heure tourne, pour vous dire qu'il y a quand même un gros sujet euh, qui est le, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'on s'est opposé aux lois sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, qu'on s'est opposé à la sixième prorogation de l'état d'urgence quand on est arrivé. Ben oui, souvenez-vous qu'on a commencé le mandat sous état d'urgence. Hein. Comme quoi on a repassé l'essentiel du mandat sous état d'urgence. Pas toujours les mêmes, mais l'essentiel du mandat sous état d'urgence. Ça doit quand même interroger. Parce qu'à un moment donné, ça a été les mesures administratives qui ont pris le dessus. Sur quoi Parce que c'est pas comme si on n'avait pas d'outils pour lutter contre le terrorisme. Il y a la procédure pénale, il y a un code de procédure pénale, il y a des magistrats spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Mais non, on passe notre temps à les contourner. Donc oui, il faut judiciariser la lutte contre le terrorisme pour donner des garanties. Des garanties aux gens sur leurs droits sur les libertés fondamentales et les libertés individuelles. Et il faut arrêter de mettre le paquet sur la surveillance numérique. Pour les mêmes raisons que pour les caméras, là. Parce que souvenez-vous, quand ils nous ont fait prolonger le dispositif de 2016, mis en place par les socialistes dit de boîte noire, pour surveiller les réseaux où on capte, on siphonne là, en masse les données, dans un endroit donné, avec les MC Catchers, pour ceux qui connaissent, euh, qu'est-ce qui se passe Ils devaient nous faire un rapport, un bilan. Est-ce que ça a été utile Parce qu'ils avaient mis une deadline à la mesure, ça devait arriver 2020, ils ont prolongé parce qu'il y a eu le Covid, on en a rediscuté en 2021. Et Ils nous ont dit, alors, euh, les données qu'on a aspirées n'ont permis d'aboutir sur aucun objectif opérationnel. Alors là, vous vous dites, bah, du coup, on va arrêter le dispositif. Je ne sais pas, moi, je suis bête, hein, on me fait un truc, on me dit, "Bah, si ça marche pas, on le retire. Et alors, qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont dit, à votre avis alors non, ils n'ont pas juste dit « on le prolonge ». Non, c'était que ça. On va l'améliorer. C'est qu'on n'a pas assez aspiré de données. C'était donc ça. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon. En plus, on est hyper dépendant des Américains, en l'occurrence, en la matière. On utilise leur logiciel, Palentir, pour ceux qui connaissent. On n'a aucune espèce de capacité à développer des logiciels souverains. Pourtant, on a Thales, mais même ça, ils sont en train d'essayer de le démanteler. Il y a des mouvements aujourd'hui dans les entreprises de chez Thalès contre les licenciements, ici en France. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ces incompétents à tous les bouts de la chaîne Et aujourd'hui, la DGSI a énormément d'effectifs. Ils ont renforcé les effectifs, les êtres humains qui travaillent là-dedans, et tant mieux. Mais vous avez une part anormalement élevée de précaires, Quasiment 25% de CDD. Un quart dans le renseignement. Des gens qui rentrent, qui sortent, comprennent, euh, qu qu'on Dans le renseignement Allô Il n'y a, a, a que moi qui me dis on pourrait peut-être titulariser les gens, former de la ressource en interne, euh, sur le long cours, euh, parce que c'est un peu un sujet touchy, euh, qu'on essaie de ne pas faire n'importe quoi. Euh. Non, mais c'est pour vous dire que même là, les, les, ces bons vieux libéraux font n'importe quoi ne sont pas capables d'avoir une vision euh, claire de ce qu'il convient, euh, qu convient de faire. Alors, vous l'aurez compris, je vous saoule pas avec euh, la sécurité routière, qui était un des éléments de la sécurité, oui, il y a aussi ça, la sécurité routière. Euh, je terminerai, avant de vous dire un petit mot quand même sur la, sur la recherche, qui doit être une boussole pour nous, sur la déontologie. Je ne peux, euh, peux pas ne pas vous en parler, c'est pas possible. quoi. Euh, L'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, quand c'est marqué, l'IGPN ouvre une enquête. Là, vous, vous dites ah, c'est pour mieux la fermer. Mais... Ah oui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en réalité. Il y a l'IGGN aussi. Comment on va faire Macron, il a dit, il faudrait que je crée un contrôle externe de la police. Je vais créer une délégation parlementaire à la déontologie policière. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans vous voyez que ce soit Bernard ici qui viennent pour dire « Toi, euh, attention, on va te poursuivre, faire l'enquête et tout. » Oui, ce serait pas mal. Non, mais ce n'est pas ça qu'ils ont en tête, hein, de toute façon. Euh, c'est qu'on puisse leur solliciter sur des dossiers et nous leur remettre des dossiers. Ça ah, va, c'est bon, on n'a pas que ça à faire, quoi. Il peut y avoir des gens qui fassent leur travail pour ça. Il faut qu'il y ait un contrôle externe. C'est ce que font les Anglais. Il y a l'IOPC, alors ce n'est pas le paradis non plus. Mais ils ont un organe de contrôle externe avec des gens qui enquêtent sur la police qui sont « Monsieur et Madame tout le monde. Ils font des offres d'emploi, vous pouvez répondre, envoyer votre CV, et demain, devenir enquêteur sur la police au sein de l'IOPC. Voilà comment ça se passe en Angleterre. Vous ne pouvez pas, si vous êtes policier ou gendarme, devenir enquêteur. Vous pouvez être sollicité à titre d'expertise, c'est un cas donné, voilà, bon, pas de problème, mais vous ne pouvez pas faire l'enquête. Et c'est eux qui mettent des sanctions à la fin. Ça, c'est important. Mais en fait, aujourd'hui, en France, il y a déjà un organe qui est chargé du contrôle externe de la police. C'est déjà prévu par la loi est-ce que vous savez qui est en charge du contrôle externe de la police Non, pas le Parlement, non, pas les policiers. À chaque fois, je me trouve ça même... Euh, vous ne savez pas. Hein. Mais je vais vous dire, vous allez me dire que... Ah oui, c'est vrai. Le défenseur des droits. Il est en charge... Oui, c'était l'ancien CNDS. Euh, c'est la, la déontologie de la sécurité, le centre national de la déontologie de la sécurité, qui était absorbé dans le défenseur des droits. Et vous savez que les Gilets jaunes ont fait des, des, des signalements auprès du défenseur des droits parce qu'il est en charge du contrôle externe et qu'il a accès au dossier des, des, des enquêtes IGPN en matière administrative. Mais en fait, quand ils ont transféré cette compétence au défenseur des droits, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé Zéro effectif supplémentaire. Donc en gros, c'est 7 ou 8 personnes là, au sein du défenseur des droits qui traitent entre 1200 et 1500 signalements par an. Et encore, il y, y a aussi peu de signalement, parce que regardez, bah vous ne saviez pas, spontanément, vous ne vous étiez pas dit, euh, c'est aux défenseurs des droits qu'il faut que je signale. Et surtout, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence des Gilets jaunes 36 dossiers ont été transmis au ministère de l'Intérieur pour demander à mettre des sanctions. Combien de sanctions ont été prises par le ministère de l'Intérieur Zéro. Zéro. Zéro. Oui, ils, voilà, ils, ils rendent leur, leur conclusion. Donc, on donnera aux défenseurs des droits le pouvoir de sanction directe des enquêtes qui feront et sans attendre parce que ça faut modifier la loi organique machin c'est chiant le défenseur des droits parce que c'est dans la constitution donc il y a des grosses modifications à faire d'un point de vue de la loi mais moi je m'engage en tant que futur ministre de l'intérieur je sais pas si je serai à l'intérieur mais on va faire comme si je m'engage si je suis ministre de l'intérieur à suivre toutes les recommandations du défenseur des droits sur les demandes de sanctions disciplinaires c'est pas compliqué quand même et on supprime l'IGGN, on supprime l'IGPN, pour donner tout ce pouvoir aux défenseurs des droits, et ce qui relève des inspections en interne. Parce que vous savez, les inspections internes, elles font aussi des inspections sur le budget, sur l'organisation des locaux, enfin voilà, des inspections internes, il y en a plein dans plein de ministères, c'est utile. Et tout ça, on les, on les remettra au sein de l'IGA, parce qu'il y a déjà un organe d'inspection au sein du ministère de l'Intérieur dans son intégralité, avec les préfectures, c'est l'IGA, et il s'occupera se de ses missions. Donc bien sûr qu'il faut revoir la déontologie de la police, parce qu'on ne peut pas durer de la sorte. La recherche doit être pour nous une boussole. On a besoin de cet Institut national des hautes études et en sécurité et en justice, avec des chercheurs indépendants dedans, qui fixent leur calendrier de recherche et leurs objets de recherche. Bien sûr, le ministère passera des commandes, mais c'est eux qui doivent dire ce sur quoi ils recherchent. Parce que l'ancienne mouture, ce n'est pas vrai que c'était le monde euh, idéal et génial. La plupart de ce qui était recherché là-dedans, c'était que les commandes du, du ministère de l'Intérieur. Donc ça, ce n'est pas possible de continuer dans cette direction. Et puis surtout, ça permettra de financer plein d'élèves euh, en sociologie. Euh, qui voudront faire la recherche des postes de doctorants, notamment pour faire toutes mes enquêtes de victimation locale pour les collectivités et les CLSPD. Voilà. Et comme ça, on pourra revivifier le pays et avoir des vraies boussoles sur l'organisation de la police. Évidemment, je dois conclure en vous disant que tout ça n'a de sens que dans un programme complet qui s'appelle l'Avenir en commun, porté par le candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, dans lequel nous traitons d'abord... Et avant tout, de la sécurité sociale. Je le redis, je vous l'ai dit au début, la sécurité sociale est la première et la meilleure des préventions. Et comment ça marche la sécurité sociale Avec des cotisations sociales, je sais que vous le savez, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut augmenter les salaires et pas juste faire des compléments de salaire avec le RSA complément, parce que ça, ça augmente pas les cotisations sociales. Donc ne croyez pas à M. Macron, ne croyez pas Madame Le Pen, ne croyez pas à Mme Pécret, tous les autres en fait quasiment. Euh, parce qu'ils sont en train de vous arnaquer. Euh, au passage, quand même, il euh, y a quand même euh, Madame Le Pen qui nous explique que euh, on manque de gens à l'hôpital public. Ils l'ont dit là pendant la pandémie, ils ont dit oui, et les suppressions de lits dans les hôpitaux, etc. etc. Mais Madame Le Pen, dans ses programmes précédents, elle voulait supprimer des fonctionnaires. Et d'ailleurs, elle avait une grosse revendication, la même que celle de Monsieur Macron, qui était de diminuer la part du brut. Dans le salaire pour augmenter la part du net. Et qu'est-ce que ça fait quand on diminue la part du brut Ça fait moins de sous à la sécurité sociale. Et elle sert à quoi, la sécurité sociale À payer les hôpitaux. Attention aux arnaques, hein, il y en a qui une quand même dans cette campagne. Il y en avait déjà une par le passé, mais il vient en a Donc on a besoin de la sécurité sociale pour avoir la sécurité de l'emploi. Comment on fait pour ça Il faut partager les richesses. Et moi, ça se recoupe bien avec mon sujet. J'ai 80 à 100 milliards d'euros à récupérer. Même si on en récupère la moitié, ça fait entre 40 et 50. Même si on en récupère un quart. Non, non, non, non la moitié. Non. Ok, la moitié, ok. J'ai vu que non, Non, non, mais... ok, on récupérera au moins la moitié, c'est promis. Euh, on va y arriver. C'est pas compliqué, on va faire de l'infiltration, parce que quand c'est s'agit de faire du stup, là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour ça aussi, au passage, je ne vous ai pas saoulé avec la légalisation du cannabis, j'aurais dû. Parce que ça c'est 30% de l'activité policière sur le terrain, et par voie de conséquence, 30% de l'activité judiciaire des tribunaux au pénal. C'est bon, on a d'autres choses à faire quoi. On va déjà s'occuper des plaintes des gens, non Qui là s'entassent comme sur les.. Parce que non, il faut faire du chiffre, hein. Gérald il a dit. Vous avez vu là l'histoire du CBD Vous avez suivi Du coup, je vous invite à offrir une fleur à Gérald. Oui, qu'ils avaient interdit les fleurs de CBD, c'est la, la variété de cannabis où il n'y a pas le THC qui est le, le psychotrope. Ouais, ils appelaient ça des fleurs. Bon, donc euh, on a besoin de cette sécurité sociale avant, avant toute chose. On a besoin de créer de l'emploi, on a besoin de partager les richesses. Et pour ça, on a tout le reste du programme L'Avenir en commun, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de la réindustrialisation. Comment on fait pour ça On fait le protectionnisme solidaire aux frontières. On fait en sorte que ce qui vient de très loin coûte plus cher. Ce qui est produit dans des conditions socialement inacceptables ne puisse pas être ramené sur le territoire national. On fait en sorte que, parce qu'on a augmenté le SMIC, on puisse mieux se payer les choses. Et quand ça coûte trop cher parce qu'il y en a qui se gavent, oui, il y en a qui se gavent, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Je pense notamment à Bernard Arnault, on a déjà parlé de Bernard Arnault ou pas On parlé de Bernard Arnault aujourd'hui. Bernard Arnault par exemple, ou le PDG de Sanofi aussi. Sanofi, c'est combien 4,5 milliards d'euros hein, de, de bénéfices pendant la pandémie, alors qu'ils n'ont même pas été foutus de trouver quoi que ce soit, hein, au passage, en prenant le crédit impôt recherche. C'est bon, quoi. Donc on a les moyens de faire en sorte d'avoir un programme ambitieux de sécurité sociale dans ce pays et de sécurité tout court, vous l'aurez compris. Et j'achèverai en vous disant que n'oubliez pas, que c'est la liberté la première des sécurités.